Dans cette vidéo, vous allez recevoir en moins de 5 minutes les vœux pour la nouvelle année de la part du créateur de la chaîne mad 2730 L'hypothèse la plus probable justifiant l'existence de ce message est cette satanée fin d'année civile. Cette vidéo s'affirme donc simplement comme une vidéo de saison. Certains la trouveront moins bien que celle de l'an passé, d'autres la trouveront plus triste peut-être, mais dans la courte fraction de vie que représentent les vacances de Noël, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Alors vous, oui, vous qui me regardez, et qui appartenez donc à la catégorie des anxieux peut-être, des curieuses certainement, vous vous demandez quel ensemble de mesures vont être prises lors de ces vœux. Plus de contrôle Plus de DM, Plus d'interro non, non, non, non, non, vous vous fourvoyez en pensant cela. Nous allons parler du chemin de la réussite. Et si ce n'est pas toujours une ligne droite, ce n'est pas non plus, comme en moyenne voire haute montagne, une série d'épingles à cheveux, de cols infranchissables la réussite est le produit d'efforts réguliers. Et l'on a bien vu dès le milieu du premier trimestre que le travail à la maison fit souvent défaut, en parallèle d'une implication active en classe. Pourquoi se priver des seuls ressorts de réussite que constituent l'implication et le travail Je ne sais pas, mais je pense en particulier aux troisièmes cette année qui ne pourront pas se soustraire à leur responsabilité d'élèves. En cette année d'orientation, même si tout leur semble égal, ils auront des conséquences à assumer en cas de mauvais choix. C'est sous un angle à peine différent que les sixièmes doivent envisager leur année. Faire des maths, c'est aussi se soumettre à une rigueur. Une exigence, un cadre, et ne pas y adhérer en début de collège, pourrait être regretté plus tard. Il faut que chacun fasse le point sur sa situation. Il faut que chacun ne s'affirme pas comme un esprit obtus, qu'il cerne l'origine de ses difficultés afin d'y faire face, les mettre à plat, pour pouvoir y mettre un terme le plus rapidement possible. L'objectif est de viser les sommets du succès. Et le centre de vos préoccupations devrait être le travail. Il ne s'agit pas de laisser de côté, ni même de mettre entre parenthèses les divertissements qui, au contraire, affirmeront votre sensibilité et votre caractère. Mais trouver un juste équilibre entre ces deux activités. On peut regretter qu'il n'y ait pas de formule magique pour garantir sa réussite, mais on peut apprendre à gérer les priorités. Dites-vous quand même que vos parents et vos profs en connaissent un rayon sur tout ce qui vous arrive. Ils ont été élèves, comme vous. C'est juste le prisme à travers lequel ils regardent ce qui vous arrive qui est différent. Ils ont vieilli. Et pour vos profs en particulier, c'est leur périmètre d'action. Ce sont des professionnels de l'éducation. Dernier point à Être bon ou pas en maths, cela n'a rien de génétique la fréquence à laquelle on entend ce discours est croissante. Entendre cela me fout les boules, et ce n'est pas jeter un pavé dans la mare que de contredire ce discours convenu. Éviter cet écueil rendra votre expérience mathématique moins aléatoire. Sans ce frein inutile, vous pourrez développer de belles compétences et ne pas prendre la tangente à la moindre difficulté. À l'opposé d'une catégorie d'élèves dont vous ne ferez alors plus partie. Vous serez solide et sérieux, à l'image de d'une personne volontaire et forte de caractère. Vous ne vous soucierez plus de vos antécédents familiaux, alors. C'est cette différence que vous devez affirmer. En cette nouvelle année 2020, il n'y a rien d'impossible, rien d'incompatible avec ce que vous êtes aujourd'hui. À l'échelle d'une vie, une scolarité heureuse est un plus. Alors pourquoi vouloir réduire cette période à une triste souffrance Vous aurez assez tôt marre de votre patron plus tard. Soyez heureux. Alors, mettez votre avenir en perspective, que vous souhaitiez devenir facteur ou astronome, plombier ou écrivain. Ne laissez plus le hasard guider vos vies, fuyez l'inconnu et courez vers le savoir. Comme disait un certain laboureur à ses enfants, « Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. » Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020, qu'elle s'avère laborieuse et fructueuse.